Tout le monde sait que l'appendicite est une inflammation aiguë ou chronique de l'appendice. Ainsi, la fonctionnalite devrait être une inflammation de la fonction. Je définis la fonctionnalite, attention, rien à voir avec fonctionnalité. Donc, je définis la fonctionnalite comme étant l'apparition d'un tas de nouvelles fonctions. Construite à partir des fonctions de référence. Autrement dit, une inflation des fonctions de référence, la carie va Q. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces cartes Tiens. U plus K, U de X plus K. Voyons, voyons. Si je prends comme exemple la fonction r de x égale racine de x, dont la courbe est facile à dessiner. Et ici, si je veux calculer f de x égale racine de x plus 2, la courbe obtenue, c'est rien d'autre que la courbe rouge, translatée de deux unités. 2. Il faut croire que cette courbe, c'est rien d'autre que la translation de la rouge. Le vecteur qui transforme cette courbe en celle-ci, c'est 2j. Je l'appelle Ij. Et en général, la courbe représentative de la fonction C. U plus K, s'obtient de la courbe C U en translatant de vecteurs K J. Évidemment, si K est positif, comme ici, la courbe monte, translatée vers le haut, sinon elle descend. Une autre translation, ce qui se passe quand, prenons la même fonction, R de X égale racine de X, se passe quand j'écris r de x plus 3. Ça veut dire racine de x plus 3. Ben, ce qui se passe, c'est que c'est la même translation, mais pas vers le haut ni vers le bas, mais à gauche ou à droite. Plus 3, retenez, c'est dans le sens moins, donc moins comme on peut vérifier en faisant un tableau de variation. Donc voilà, ici c'est la courbe représentative de la fonction, je vais l'appeler H, H qui s'obtient de la fonction R. La courbe de H, c'est la courbe de R, et translatée, moins 3I. Retenez, ce principe, x en addition 3, la courbe va à gauche de moins 3i. Et nous voilà, on a déjà deux fonctions qui s'obtiennent par une translation. Qu'est-ce qui y en dessous La fonction ku et valeur absolue de u. Si je prends comme exemple... La fonction carré, f de x, égale x carré. Si je veux multiplier pour obtenir la fonction g, g de x, égale 2x carré. Autrement dit, c'est égal à 2 fois f de x. J'obtiens tout simplement la même courbe, mais chaque point va être déplacé. Comment L'origine, le point de coordonnée 0, 0. Si je calcule g de 0, j'obtiens toujours 0. Donc l'origine ne bouge pas. Le point de coordonnée 1, 1, f de 1 égale 1 au carré, ce point va se déplacer parce que g de 1 est égal 2 fois 1 au carré égale 2. Donc ce point va aller là. Autrement dit, L'ordonnée de ce point est doublée. Ainsi de suite, pour 2, f de 2 égale 4, g de 2 égale 2 fois 4, 8. Ce point va aller deux fois plus loin. Autrement dit, si je fais cette manœuvre pour tous les points, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette courbe déformée de la courbe initiale. Évidemment, si j'avais choisi h de x égale 1 tiers de x carré, toutes les ordonnées des points de la cour rouge auraient été diminuées, divisées par 3. Cela veut dire que le résultat aurait été quelque chose de style 1 tiers, 1 tiers, et voilà à peu près la déformation de la côte rouge. Quant à l'autre fonction, valeur absolue de u. Si u de x égale quelque chose avec des valeurs négatives, moins x plus 3. Fonction affine, moins x plus 3. la courbe représentative, c'est à peu près ça. Si je veux calculer les valeurs d'abord, les valeurs de la fonction U sont positives pour cette partie-là. Et quand je prends les valeurs absolues de ces ordonnées, ça donne la même chose. Autrement dit, ce morceau de courbe représentative reste le même. Tandis que pour la partie où les ordonnées sont négatives. Par exemple, prenons 5. U de 5 égale moins 5 plus 3 égale moins 2. Valeur absolue de moins 2 égale 2. Du coup, valeur absolue de U de x est égale 2. Et ce point-là devait être ici pour représenter la fonction valeur absolue de U. Et les autres points devaient être ici, symétriques par rapport à OX. Du coup, en rouge, ici, je viens de représenter la courbe représentative de valeur absolue de U. Autrement dit, la droite qui représentait la fonction U a été brisée. La partie au-dessus de X, Reste, la partie en dessous de EX est symétrisée, et voilà la représentation graphique ou la représentative de valeur de U s'est formée par ces deux demi-droites, le point de coordonnées 3, 0, pour être plus précis. Nous voilà arrivés aux dernières fonctions obtenues par des fonctions de référence. U plus V. Si je veux additionner deux fonctions, par définition, U plus V de x, c'est U de x plus V de x. J'ai choisi comme exemple une fonction strictement croissante, la fonction linéaire U de x égale x. Vous avez ici le tableau de valeurs pour x compris entre 0,5 et 2,5. Et la fonction décroissante, strictement décroissante, V de x égale 1 sur x la fonction inverse, toutes les deux définies sur R plus étoile, donc valeur de x strictement positive. positive. V de x, c'est à peu près ça. Les inverses de x, l'inverse de 0,5 c'est 2 tiers, l'inverse de 0,5 c'est 0,4, l'inverse de 0,5, c'est 2. Puis, comme j'ai dit dans la définition, pour additionner les fonctions U plus V, L'idée c'est d'additionner tout simplement u de x plus v de x. Ici on a u de 2,5. Là v de 0,5. La somme c'est 2,5. Autrement dit, 1 plus 1, ça fait 2. 2 c'est l'image de 1. Par la fonction u plus v. Pareil, ces deux nombres additionnés, ça fait environ ça. Et ces deux nombres, ça fait ça. C'est deux nombres additionnés, ça fait ça. Du coup. Ici, j'ai le valeur de x, et ici, j'ai leurs images par la fonction u plus v. Qu'est-ce que ça donne de point de vue graphique Bien sûr, toujours sous l'intervalle 0,3, pour un, un peu d'économie, pour avoir l'idée générale. Alors, la première fonction, la fonction linéaire, u de 0, 0 u de 1. 1, U de 2, 2, U de 3, 3. Autrement dit, une droite. Il faut faire un peu d'effort, bien sûr, pour croire que ça c'est une droite. On fait un segment de A, A, de O, à A, A. Puis, la fonction inverse, sa courbe représentative, c'est la fameuse hyperbole. V de 1, l'inverse de 1, c'est 1, pareil. L'inverse de 2,5, c'est 2. 2. L'inverse de 1,5, c'est 2 tiers, environ 2 tiers. L'inverse de 2, c'est demi, Donc, sans façon, vous avez à peu près l'allure de la fonction inverse. Et maintenant, on va additionner les ordonnées de chaque point. Prenons par exemple ce point, 0,5 verticale ordonnée 2 pour l'hyperbole, 0,5 pour la fonction linéaire, 0,5 plus 2, 2,5 ici. La somme de 7 ordonnées, plus 7 ordonnées, ça fait 7 ordonnées. Pareil, 1 plus 1, ça fait 2. Puis ça fait 2,16 pour 1,5. Et puis ça fait 2,5. Et puis 2,9. Et nous voilà dans la présence d'une courbe étrange la courbe représentative de u plus v. Remarquez une chose, la fonction représentée par la droite rouge, elle est strictement croissante, la fonction représentée par la courbe bleue, elle est strictement décroissante. La somme de ces deux fonctions, d'abord, elle est décroissante sur un certain intervalle, et puis, elle devient croissante. C'est pour ça que u plus v le sens de variation de la somme de fonctions, quand ils, elles ont deux sens de variation différents, c'est un problème qui va être résolu dans le chapitre de dérivation. Et finalement, u petit rond v, ça veut dire la fonction v suivie de la fonction u. v suivi de u. Attention dans l'ordre. Je vais prendre l'exemple suivant. La fonction v associée à x, par exemple, 1 sur x. C'est la fonction inverse de référence. Je vais renoter 1 sur x par un x majuscule. Et à ce x majuscule, j'associe par la fonction u par exemple, X majuscule plus 3. V, donc, c'est la fonction inverse. U, c'est la fonction affine. Pente 1 et ordonnée à l'origine 3. Maintenant, je vais faire V suivi de U. Autrement dit, comme on dit dernièrement, on enchaîne ces deux fonctions. Qu'est-ce qui se passe ici Il se passe que U associe à X x plus 3. Je remonte et je me demande qu'est-ce que U associe à 1 sur x. Remarquez qu'à la place de x majuscule, il y a 1 sur x minuscule. À la place de x majuscule, bah ça doit être 1 sur x minuscule et plus 3. Regardez ces deux lignes. Regardez l'analogie. x majuscule va en x majuscule plus 3, alors 1 sur x doit aller à 1 sur x plus 3. La fonction u doit faire ça. Du coup, dès le début jusqu'à la fin, on constate que à x, on vient de faire associer ce nombre-là par l'enchaînement de des fonctions, v suivi de u. Je vais appeler cette fonction. Bah exactement comme c'est marqué ici, V suivi de U, ou rang V, U rang V de X est égal, regardez ce qui se passe, d'abord c'est V de X, et V de X, on lui applique U, U de V de X. Ici, U de V de X est égal à U. V de X, c'est 1 sur X. J'ai remplacé V de X par 1 sur X. C'est l'écriture avec des parenthèses par rapport à l'écriture avec des flèches. U associé à 1 sur X, 1 sur X plus 3. Et voilà ce que fait la fonction V suivi de U. Elle associe à x, 1 sur x plus 3. Si je calcule dans l'autre sens U suivi de V, on aura des surprises. Cette fois-ci, on va faire U suivi de V, avec les mêmes fonctions U et V de tout à l'heure. La fonction U associe à x x plus 3, que je vais noter x majuscule, et j'enchaîne avec la fonction v, qui associe à un nombre son inverse. La fonction v, qui associe à ce nombre son inverse, elle associe donc à ce nombre son inverse. Et voilà, x, on associe 1 sur x plus 3. C'est la fonction U suivi de V. En écriture avec des parenthèses, V rend U de X est égal V de U de X, U suivi de V, égale V, 2 u de x u de x et x plus 3 u de x et x plus 3 qu'est-ce que v fait v associe son inverse 1 sur x plus 3 je rappelle que tout à l'heure on a trouvé que u rend v de x est égal à 1 sur x plus 3 remarquons que les résultats sont différents. u suivi de v associé à x, 1 sur x plus 3, v suivi de u associé à x, 1 sur x plus 3. Comme quoi, u rond v, u rond v et v rond u sont différents en général. La composition de fonctions n'est pas commutative.